Bonjour, je suis le frère Olivier de Saint-Martin, prieur provincial des Dominicains de la province de Toulouse. Je suis au couvent de Marseille où depuis un an les frères ont entrepris de grands travaux de rénovation dans l'église, celle-là même que vous voyez derrière moi. Et alors que nous prenions soin de cette église, le Seigneur a pris soin de nous. Je veux dire qu'habituellement nous avions entre deux et trois novices par an, cette année sans doute par l'intercession de Saint-Dominique qui fête ses 800 ans au ciel. Eh bien, le Seigneur nous envoie 10 novices d'un coup. Ils arrivent au mois de septembre. Alors tous nous rendons grâce à Dieu pour ce don. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de chambres au couvent, que la salle du noviciat est trop petite pour ce nombre, et qu'ainsi il nous faut réaliser de gros travaux en urgence. Il faut en effet des aménagements intérieurs et extérieurs, et en particulier créer des fenêtres sur la façade. Et cela fait monter très vite la facture. Les dix novices arrivent. Confiants, nous avons commencé les travaux. Et vous l'avez compris, nous avons vraiment besoin de trouver les 50 000 euros qui sont nécessaires à leur réalisation. Et puis, rêvons, si par miracle la Providence, c'est-à-dire vous, nous donnait plus, alors nous pourrions aller encore plus vite dans les travaux de l'Église. Nous avons vraiment besoin de vous. Et nous sommes confiants, sachant que même le plus petit don donné de grand cœur, portera beaucoup de fruits. Soyez d'avance remerciés et soyez sûrs aussi de notre prière, à votre intention et à toutes celles de vos proches.